Alors les gars on se retrouve pour le jour 3 de Winterface, on va découvrir le cadeau du jour. Juste en votre pensée, n'hésite pas à t'abonner. Je fais ça pour les deux prochaines semaines. Alors si tu veux pas rater les vidéos, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification. C'est parti. Déjà les gars, aujourd'hui nous avons eu la collaboration avec MHA qui est enfin arrivé. Je vais vous présenter les skills dans le temps, on a et euh, All Might, je vais vous présenter la boutique en même temps Du coup déjà le fond il est très stylé Ok du coup on a le pack All Might Ensuite on a aussi le pack avec Deku On a aussi Bakugo Et on a Ochako, voilà Du coup les gars maintenant on va sortir directement dans le chalet On va ouvrir le quatrième cadeau si je me trompe pas, va aller de ce côté là cette tout. On va chercher petite... On va la pizza Là voilà la petite pizza Et voilà, une demi en plus voilà, On a terminé le défi On va aller de ce côté là cette fois -là. On va ouvrir... Plus. Non. Allez, c'est parti. Du coup, on va vous directement. Allez, c'est parti. C'est... Ok, boule explosive, C'est un emoticode. Ok, boule explosive, C'est un némoticon. Il est, hein, je sais. N'hésite pas à t'abonner en activant les notifications pour ne pas louper la vidéo du jour 4 qui sortira demain.